Bonjour et bienvenue pour le concours de blagues. Je suis très content de vous retrouver pour cette onzième édition. Nous avons pour la deuxième fois un invité, notre ami Billy. Bonjour Billy, comment vas-tu Ça va très bien et toi, Zach, mon ref Voilà, bah ça, là, ça va ouais. super. Ah, bah Mathieu, Genre, on fait une petite comédie pour YouTube et tout, c'est bien. <rire> vous venez, vous racontez votre blague. Si ça fait rire, et eh ben dans ce cas-là, vous remportez votre sub. Zach vous paye un sub, donc voilà, c'est assez cool, un petit mois de sub. Si ça fait pas rire, vous partez avec la honte, deux, trois insultes sur votre descendance, tout un chat qui vous déteste, Bref, et pour cette édition, pour la toute première fois, on va instaurer un système de MVP, et qui est celui qui nous a fait le plus rire. Il part avec un truc en plus. Euh, C'est de la menace, il a l'air chaud. Hein. Partons avec C'est de la menace, le concours de blague édition 11. C'est parti, bonsoir monsieur, c'est de la menace. Comment allez-vous Vous êtes muté, je me permets de le rappeler. Bonjour. Ça va Ça va, ah, ça va beau gosse Ouais. Attends, pourquoi t'as déjà rigolé <rire> ah ouais, merde Non Quel est l'instrument de musique préféré des homosexuels <rire> Non, t'inquiète, Domine Aucune idée C'est le tambour 1, tu sais pourquoi Non Parce que tambourin, tambour 1, tambour 2 Ah non, mais moi je savais pas que... Eh, hey, vous êtes sûr il a passé la, la présélection, lui <rire> ouais, ouais, il a passé la présélection, ouais Moi, j'ai kiffé, il est pas passé par quatre chemins, c'est... Il savait où aller, c'était carré. Eh hein. et ben, ça me va. Monsieur, c'est de la menace, j'aurais besoin d'un pseudo, s'il vous plaît. Allo, oui, bonsoir. En fait, c'est un, un enfant, il se plaint, il dit « Maman, pourquoi tu reprends ma température dans ma bouche ?»« Déjà prise dans mon derrière, il y a 10 minutes. » Et euh, Darren, elle répond « Je sais, mon chéri, mais cette fois, c'est juste pour nettoyer le thermomètre. » Oh, C'est Monigno qui m'a dit de dire ça. Tu me... tout attends, pas attends, pas mal. attends, en plus, t'as Poucave direct. <rire> Je me permets, mais c'était pas très drôle. Bonsoir. Comment ça va, les gars? Oh là, mais On es, est mais là, on est toi. là, moi. Et les gars, je suis trop content, ça fait plaisir de passer. Bon, là, je vous dis, euh, soit ça passe, soit franchement faut, ça casse. Faut, faut pas commencer donc, comme ça, frérot. Faut y aller dans la reine, là, t'es dans l'arène, faut y aller. Ouais. Alors, c'est l'histoire de trois personnes qui vont dans un bar. Il y a un cowboy un ninja et un PD qui rentre. Et il y a une mouche qui passe. Et puis euh, le cowboy il fait... Euh, il essaie de la découper, il loupe. Et puis après, il y a le ninja, il fait... BAM il tire, il loupe. Et puis il y a le PD et puis il y a le cowboy ultra énervé il fait et la prochaine qui arrive je l'encule et il y a le PD il fait oh non pas ça quoi. oh tu peux pas me faire ça je vais faire une nuit blanche Eh <rire> ben bonne nuit blanche hein. <rire> <rire> ah, c'est le Oui je me gosse, ça va alors est-ce que tu sais pourquoi les juifs ralentissent dans le virage tu vas nous le dire parce qu'ils ont peur d'être déportés <rire> Oh la là, la là, la là, la... Non mais, non, mais c'est grave... Ouais, euh, ah. euh, en tout cas très <rire> heureux d'avoir partagé un moment... <rire> En vrai, en vrai, tu sais quoi J'ai rigolé. Franchement, j'ai rigolé, c'est bâtard, bien sûr. Pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Billy, mais je vois un gagnant entre nos mains. Enfin, moi, je pense. Hey, le pense. Eh, prochaine blague sur l'islam, t'as intérêt à avoir ton meilleur fou rirzac. rire, Zach. Faut, faut venez, venez, venez, il bah, faut uh, de la chrétienté aussi, si vous voulez. D des blagues sur les athées, vas-y, venez, venez, faut, faut que Alors... tout le monde prenne sa part ce soir, sinon ça va pas le faire. <musique> Bonsoir! Ça va, ça va très bien. Est-ce que t'es venu pour foutre la honte ou pas? Non, moi je suis venu pour faire une blague de bâtard. Vas-y. Vas-y. Ah, vas-y. Pourquoi c'est facile de kidnapper un chinois? Aucune idée. Parce qu'on peut lui bander les yeux avec un lacet. Ah, t'as rigolé, Zach? Voilà, non. <rire> ok. Toi, je sens que t'as envie d'y aller un peu, toi. Tu te retiens là <rire> non. <rire> non, oui, même te un peu. non, même pas, même pas. Non, ouais, petit, petit flop. Là, je souris, là. Là, je souris, mais. Euh... Pas Donc, convaincu. <rire> <rire> on, peut, on, peut, on peut lui bander les yeux avec un laisse. <rire> Bonsoir! Eh ben, bonsoir les gars! Ça va? <rire> bah, ça va très bien et vous? J'aime bien ta voix! Savez-vous quel est le bonbon préféré de Niki Loda? Je sais pas gros! Ma tête brûlée? Attends, le bonbon préféré de Maître Yoda? <rire> <rire> <rire> non, non! C'est <rire> qui Niki Loda? Je le sais, j'en étais sûr! <rire> ah, ah. j'en étais sûr! J'en étais sûr! Étais ah, c'était sûr! <rire> Bonsoir! Eh Zach, tranquille ou quoi? Ça va, beau gosse? Yo, Billy. Alors, enfin, moi, j'ai une petite blague. Euh, tu sais où est né le petit Grégory? C'est pas gros. À Noisy le Petit. J'ai pas compris. <rire> noisy le Petit! Noisy le Petit! Ah oui, mais Ah, tu te rends compte? Normalement, c'est Noisy le Sec la vie. Ah, non, mais Billy, c'est parce que le petit Grégory il est mort noyé. Donc, Noisy le Petit, noyé le Petit. Oh, la tête de oh. ma vers... qu'est-ce qu'on est con! <rire> On oh, est trop con <rire> Et Billy, monsieur <mais rire> pas noisier le sec <rire> <rire> Voilà, je comprenais pas Je vais être avec toi, c'est une petite blague dans ce genre, je pense que si j'avais compris j'aurais rigolé, je vais te l'offrir, le cède. voilà, je te le donne, oh. ça me va hey, tu sais quoi Offre-le à un random à la commu, offre-le Oh, mais attends, aie, mais aie, aie, aie. Mon monsieur n'est pas seulement quelqu'un de drôle, c'est aussi un grand prince, mais attends, mais... Il a un bon cœur, il a un bon cœur Je viens de me prendre une, calotte, une grande calotte par madame qui m'a mis un gros coup dans le dos à cause de ça. Pourquoi Offre-en deux à la commu, c'est plus simple. Hey, genre... huc, ça y est, ça y est, arrête, arrête. <rire> Il lui a ta meuf là Attends, ouais, il y a sa meuf gros Putain, vu des subs, mais je t'avais dit qu'il était pour nous, tu fais chier Bah, force à ta meuf en tout cas, lui Ouais, force à force en tout cas Je suis mort, parce oh. que c'est ma meuf qui parlait et lui il croyait vraiment que c'était sa meuf Faites-moi ça C'était ta Bonsoir Ouais, ouais, ouais Oui je beau gosse Ça va ou pas Ah, dans juste deux secondes avant, euh, si ma plaque s'il te plaît, elle te fait rire, tu peux me débanne <rire> Si ta blague <rire> est drôle, tu gagnes un sub et un déban, t'as pas parole. En Somalie, pourquoi la population a fortement baissé Aucune idée. Parce qu'il y a eu un coup de vent. Euh... C'est quoi ton pseudo euh... <rire> Vous avez... Mon frérot, mais à moi je vais t'offrir un sub de moi, ton pseudo. Moi. <rire> en fait, tu vas <rire> gagner deux subs, tu vas être le premier à gagner deux subs. Ouais. <rire> Allô les gars? Ouais, je Pourquoi tu m'as choisi moi frère? En plus, on m'a dit, hé, eh, c'est pas Mélanie, il me ouais, euh, ta blague frère, elle est claquée, vas-y, je te laisse passer. Oh bah, c'est bien ça! Oh là, je le, oh le poucave ce bâtard! Écoute, je le dis officiellement, tu prends sa place si tu nous fais rire, vas-y. En fait, c'est un blédard, tu vois, il arrive en France, et euh, il prend un taxi, tu vois. Et il commence à saouler le taxi de question, tu vois, il dit, ouais, les filles elles sont comment? La tour Eiffel, c'est comment? Le chauffeur, il en a marre, tu vois. Le blédard, il dit, ouais, c'est quoi le petit rond que tu as au bout de la voiture? Tu vois, c'était un, une Mercedes qu'il avait le chauffeur. Le chauffeur il dit ça, ça c'est un viseur ça, ça c'est quelqu'un qui m'énerve, je tire et je l'éclate. Et là, il dit ouais tu vois la petite vieille là-bas, il accélère, il accélère, il accélère, il dérape, t'entends pas Le blédard, il se retourne, il dit heureusement j'ouvre la porte sinon tu l'aurais raté. J'ai entendu un fait fais pas genre. Mago, voilà c'est Mago, elle est malade. Ils sont ingrats dans le Discord, la vie ils disent tout ah non déjà fait. non non déjà fait, déjà fait. Ah bah frérot, onzième concours de blague et bonsoir, à tous. Euh, J'avais une question juste avant. Vas-y. Euh, Est-ce que vous avez une sœur chacun ou des sœurs <rire> J'ai trois sœurs. <rire> ok, ouais, bah, j'ai trois sœurs. Que... Ouais. Ah ouais, bon, le feu alors. <rire> bon, du coup. Tu pars sur de mauvaises bases, hein, voilà, je le dis. <rire> <rire> bon, qu'est-ce qui est pire que de doiter sa propre sœur Je ne sais pas. C'est dire retrouver l'alliance de son père. <rire> C'est pas une blague, ça. <rire> C'est un stress, d'horreur ça, c'est un trait, trait d'horreur C'est de la violence Mais c'est violent en Bon... C'est violent, c'est quoi que tu as fait bah, ah, On va signaler sur Pharos tranquillement <rire> <j 'ai pensé. rire> Un petit bizarre. signalement Pharos ouais, pour monsieur là Bon bah attends, j'écris un message dans le, dans le chat. <rire> t'as pas gagné. hein J'ai perdu Sérieux <rire> non, <a> <rire> Attends, t'es sérieux? Mais c'est un bon Zach! Mais c'est C'est Ça va, Ça va, Billy? Ça va, Zach? Ouais, ça va. Ça va, va et toi, c'est bon, ça dit quoi? Ouais, on peut stressé c'est première fois. Mais non, détente, on tout va bien! C'est quoi le point commun entre notre bon vieux Zach Nani et le trois quarts des blagues qui passent dans le concours de blagues à chaque fois? <rire> Aucune idée! Leur gros bide! <rire> <rire> ah le fils de pute! Il Ah! Ah! Ah! Ah! Ah j'applaudis J'applaudis, elle était belle J'ai de l'autodérision, a pas de problème gros, elle était ah trop drôle Oh le sniper Eh Zach, dis-moi la vérité, est-ce que t'as rentré ton ventre après la blague Oui, <rire> ça fait une minute, j'ai je pas je respirer là. Bonsoir. Wesh les ouais, gars, ça va ou quoi Bien Euh je peux prendre Billy pour la blague ou pas C'est-à-dire prendre Billy Me prendre dans quel dans quel sens Tu <rire> seras dans la blague en gros. Ah, ah euh... bah je, ouais, je pense ouais. C'est Billy et sa future femme plus tard et tout Et... Ils se disputent Et Billy lui dit ouais... Fais attention euh... J'ai une grosse arme entre mes jambes Et sa femme lui dit bah oui, à 9mm Frérot... j'ai pas compris, moi j'ai pas compris, <rire> Après, <'ai> pas compris <rire> <Non>. <rire> On n'a pas compris Frérot, comment ça En gros... Moi euh... je l'ai compris mais elle était trop nulle Billy suis pas sûr d'entendre vraiment la suite gros T'as copté ou pas Pour le... <rire> bah, écoute, <rire> et pour le bien de tout le monde Un je mets fin pas à ce moment <rire> Ouais c'est un peu... <rire> oh j'avais envie de creuser un trou et de m'enterrer dedans, tellement c'était gênant en gros. Ouais, bah non mais c'est nul en fait, genre c'est genre j'avais mis un, un petit bit, c'est tout ce que ça veut dire, genre c'est nul. <rire> on a 30 contre des blagues, on a pas de dire la vérité. Mais hey, toi... Hey, oh toi, toi, Attends, la... attends <rire> Tu pèses 400 kilos, va la balle. Attends <rire> oh, oh. Ouais je suis c'est moi quoi Je <rire> dois t'annoncer un truc. Euh, Vas-y j'écoute. Le retour d'une légende de discours de blague qui n'a pas fait de blague depuis un petit moment. C'est qui Qu Est-ce que j'ai le droit de le move Non, -Yani si aimaient la tête de ma mère, c'est mort. Tu crois que j'avais pas capté Tu crois que... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, Eh vas-y, là je repasse plus. C'est bon Ça y a, est, c'était ta dernière, là C'est bon, Vas-y, je remets, je vais sodomiser ma cousine. <rire> Coucou. Ça vaut quoi, les gars? Sinon, on est là et toi, mon roi, tu dit quoi? T'as fait quoi aujourd'hui? Bah, écoute, aujourd'hui, rien du tout. Je suis rentré de soirée et je me suis levé à 15h. Oh la tribu. Attends deux secondes. Arrête de pleurer, bien Mais qu'est-ce qui se passe, wesh? Mon petit frère, il pleure. Mais pourquoi il pleure? Parce que t'es un bâtard, tu l'as dégagé. Mais c'est qui ton petit frère? C'est Mélanie Piss. T'as je vais avoir toute la famille. J'en ai marre de ce Allez venge le mon refond, venge-le. Hein. Pourquoi un flanant rose ne lève qu'une seule patte Je sais pas. Parce que s'il si enlève deux, il tombe, fils de pute. <rire> <rire> Toi et ton petit frère, je veux plus vous voir Oh la famille, pour la blague. <rire> je veux plus jamais vous voir Ça va Allo Allo Ouais ouais. Je suis déjà, j'y vais pas. Oula mais qu'est-ce qu qu'il y a <rire> <rire> Alors Allo Ça va Ouais, et vous <rire> Tranquille, qu'est-ce que tu racontais Je me parlais. <rire> D'accord. <rire> ok. <rire> T'as une blague <rire> Ouais. Bah, bah vas-y, écoute, hein, c'est ton moment. Ok, c'est une mère, elle a le trois enfants. <rire> flocon. <rire> Attends, <rire> c'est pas pour moquer des accents d'autrui. Mais j'ai rien compris, gros. <rire> ok, c'est une mère, elle a le trois enfants. Fleurs, flocon, puis briques. Fleur, elle s'en va voir sa mère, elle dit euh, pourquoi je m'appelle Fleur. Sa mère a dit parce que quand était jeune, il y a une fleur qui est tombée sur ton front. Le flocon, elle s'en va voir sa mère, elle dit pourquoi je m'appelle flocon. Sa mère a dit, quand, je... quand t'étais était jeune, il ben, y a un flocon qui est tombé sur ton front. Pis là, il y a Brick qui s'en va voir sa mère. Aïe, aïe. Déjà, <rire> déjà, déjà <rire> <rire> je fait. <rire> J't ai... J't ai ah, ouais, ça m'a fait rire. Billy, il a dit qu'il l'avait trouvé drôle. Si Billy a envie de financer ton sub, il est tout à fait libre de le faire, tu sais. Tu le mec. Ouais, je pense que ça va aller, frérot, mais. Euh... Ouais, ouais, C'est bien. Hein On a rigolé, mais pas jusqu'à. Ouais, ah, ouais, mais d'accord, je vais commenter. Ouais, commenter. <rire> Allo, oui, bonsoir. Ouais, ouais, ouais. ouais je... Bien, euh, mec. Vas-y, euh, vas euh blague courte, tranquille. Euh, quel est l'avantage de sortir avec une meuf sans abri je ne sais, sais pas. Elle a déposé partout. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment drôle. Elle déposé partout. Non, il est bon, il est bon. Elle était bien celle-là. Sur ce fabuleux concours de blagues, on peut en rester là. Franchement, on aurait eu du très très lourd, du un peu moins beau aussi, hein, qu'on se le dise. Mais au global, j'ai ouais, bien de rigolé. J'espère que tu passé un bon moment, mon frère Billy. Ah, j'ai kiffé. Carrément, je connaissais même pas. J'avais juste vu un extrait avec euh, la version avec Amine quand ouais. j'étais venu. Je savais pas qu'il y avait des blagues aussi drôles. Ça, c'est. Non, vraiment franchement, rigueur. ça m'est bien, ça m'est bien. Bah écoute, tu reviendras oh. ça te dit de temps en temps. Hein. Ouais, de ouf. Tu me dis à l'occasion, je repasse pas. Bon, c'est le moment d'élire un MVP. Et pour le coup, je. Alors, le chat, je pourrais mettre un sondage, mais je sais pas, j'ai un sens je pense que Billy pense pareil, mais le gars qui m'a vanné sur mon beat, je pense que c'est lui le plus drôle. Tu fais totalement euh, l'unanimité. Certaines personnes suggèrent ta meuf en MVP euh, Billy. <rire> <rire> <rire> Dégage, <ça rire> 39 degrés elle est là en fond ouais ouais, ouais c'est moi la MVP <rire> euh, Elle va mourir, elle va mourir, elle m'a quand même vanné cette sorcière Le concours de blague s'est terminé pour cette semaine Merci à toi Billy encore une fois C'était bon, euh, un peu le vac ah bah, Ça beaucoup. fait trop plaisir gros Merci à tous ceux qui ont regardé ce petit concours de blague Bonne soirée Billy, ciao ciao